On est en haut de la grue, maintenant c'est le moment de vérité. Pour le moment il l'a pas du tout fait de bouger non, non, non. Putain merde elle tourne encore Non. Là le bout de la flèche il va être au, de, au dessus de la 4x4 du coup c'est mort on peut pas sauter Ah les difficultés ça y est Et On est en équilibre au dessus de 25 mètres. Putain Je vais quelque chose Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on a un sacré programme les gars parce que on a repéré une grue il n'y a pas longtemps qui pouvait potentiellement être au-dessus de l'eau Et là aujourd'hui on, on est bien décidé avec Louis et peut-être Jérém je dis bien peut-être Jérém parce qu'il est patient de sauter C'est une grue qui fait quand même 25 mètres Mais on est bien décidé pour aller la tester On est passé devant là tout à l'heure Et on a vu qu'elle n'était pas vraiment inclinée euh, au-dessus de l'eau donc il va falloir euh, qu'on gère ça, on a une petite idée en tête En vrai ça va être incroyable, je crois que là l'excitation elle est en train de monter très très très fort Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Mathieu on n'est jamais allé au bout d'une flèche d'une grue ouais. Du coup bah déjà ça, ça va faire stresser Vous êtes sûr, hein, ça, ça va forcément marcher la, la corde Moi je pense qu'il n'y a pas de raison parce que en fait les, les grues, euh, l'axe comme ça pour la flèche Il est libre parce qu'elle doit s'équilibrer avec le vent en fait Genre quand le vent il prend euh, dans la flèche Hop, elle se met en direction du vent pour pas qu'il y ait trop de, de vent contre la grue qui la fasse chavirer. Je sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais dans ma tête c'est logique et normalement ça va marcher. Ding, ding dong, ding, ding dong, hello hello. Ding, ding, ding dong, sorry. hello hello. L'idée c'est qu'avec Gourmand nous on se place en bas du barrage. <rire> <rire> <rire> Gourmand. Mais tout le <rire> monde sait qu'il s'appelle Gourmand <rire> Avec Gourmand on va se mettre en bas du barrage et on sera mieux placé pour les photos et pour le drone. Et les gars ils sont de l'autre côté, c'est loin, il y a du bruit et tout. Du coup je vais pouvoir parler à Flo comme ça. <rire> ah ça va être une singerie putain Tellement attendré. Ça va être encore une sensation de ouf là Il y a la petite excitation mélangée à la pression, ça fait un petit, un petit mélange un peu bizarre mais... Ce que je sais c'est que quand on arrive dans l'eau, la joie elle est immense, j'ai tellement hâte on profite de cette vidéo aussi pour euh, vous dire un truc dont on est assez fier. On sort une nouvelle collecte de vêtements qui sera axée sur le cliff. C'est la collecte Deepwater. Donc voilà, on porte les t-shirts sur nous en ce moment. Vous voyez, hop, et le dos, les petits logos. Ça nous fait grave plaisir de sortir une petite collecte de cliff. Parce que là, c'est l'été, il fait chaud. Vous allez pouvoir le porter tout l'été pour vous accompagner dans vos petites sessions de cliff ou dans vos vacances. On a sorti avec cette collègue une gourde, petite gourde, 10 Wheezy signature, pour ne jamais être assoiffé en session. Et la petite gourde, c'est un cadeau. Pour les 30 premières commandes, vous avez une gourde offerte. Tous les items sont dispo sur le shop à partir de maintenant, ce dimanche-là. Donc euh, régalez-vous, c'est en description. Franchement les gars, nous, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui fait qu'on peut continuer à faire des vidéos. Tout est fait main, on a tout inventé à l'appart. On a tout fait dans notre garage Donc c'est vraiment euh, du pur produit Wheezy Donc euh, n'hésitez pas à aller acheter nos items pour nous soutenir On se rapproche de la grue, il y a la petite pression qui commence à monter J'espère qu'on euh, qu va pouvoir la déplacer sinon Sinon ça tombe à l'eau et c'est nous qui allons tomber à l'eau C'est clair Il y a quand même 25 mètres de drop Donc euh, là c'est la bonne ambiance Mais quand on sera là-haut, on va se concentrer bien fort On Avec va pas rigoler ce... On pas va bien. faire les, les choses vraiment bien Il y aura un mec dans l'eau en safety. Pour euh, au cas où si ça se passe mal. Attends, hein, quand on arrive dans l'eau à cette hauteur-là, faut, faut bien gainer, parce que sinon ça peut très très vite partir en couille. Et en plus il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut vérifier s'il y a du fond. Toujours vérifier. Exactement. Ça c'est une règle d'or. C'est pour ça que la collection de Frank c'est deep water, ça veut dire eau profonde. Parce que sans eau profonde, bah, ça fait pas grand chose en fait. En fait, on est euh, dans un lieu vraiment trop trop stylé. Il y a le petit barrage, il y a la grue, tout est en pleine nature, ça, ça régale. C'est des endroits qui nous inspirent de fou. On était passé. Euh, une fois et on avait vu cette grue, on s'est dit, ouais, un jour on prendra le temps de le faire. Là, c'est aujourd'hui les gars, c'est aujourd'hui que ça se passe. Là, la première étape, ça va être euh, premièrement faire une coulée, pour s'assurer qu'il y, y a du fond, s'il y en a pas, le projet tombe à l'eau. Deuxièmement, s'il y a du fond, Louis il va monter, il va accrocher la corde juste à l'arrière ici, là, de la, de la grue. Il va nous filer la corde là. Et nous on va tirer, on espère qu'elle qu va s'incliner dans le bon sens En clair Là elle est comme ça Et il faut que la flèche elle revienne Bam comme ça Pour que nous puisqu'il puisse euh, ici En fait là on a l'impression que c'est déjà possible de sauter Mais au bord en fait on voit clairement qu'il y, a... y a des plantes, il y a des algues Là il y a Louis et Léo qui vont monter pour installer la corde Et moi je vais descendre faire une petite coulée Mais je pense que le fond ça va le faire Mais bon faut toujours vérifier, c'est important les coulées Parce vrai, on ne sait jamais s'il y a un caillou ou je sais pas, une barre en fer qui sort c'est ça y est, on est en haut de la grue maintenant c'est le moment de vérité Là, il y a Mathieu qui est en train d'essayer de tirer sur la grue, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Pour le moment, il l'a pas du tout fait bouger. Mais euh, je pense que si on s'y met à plusieurs, ça va le faire. Oh yes, putain, c'est en train de tourner. C'est incroyable. Bon là c'est bon, ça le fait, euh, elle est dans le bon axe, maintenant j'ai plus qu'à attendre les gars, et ça va partir. Ça va être fou les gars, on a réussi à la déplacer, c'était pas gagné. Il manque juste qu'on saute là, ça part. Putain merde, elle tourne encore Non Non oh, non Là le bout de la flèche il va être euh, au dessus de la cascade, du coup c'est mort on peut pas sauter non. Putain il faut qu'on arrive à la retourner c'est terrible ce qui se passe Bon on va redescendre on va essayer on de la remettre droite et Une fois qu'on était monté j'ai pensais que c'était arrêté et il y a eu un gros coup de vent du coup elle a continué Ouah, les difficultés ça y est euh, faut l'accrocher à un truc hyper lourd genre, genre ça, là. Déjà que le saut en lui même il fait chauffer parce que c'est 25 mètres Si en plus il y a des difficultés, si la grue elle bouge, c'est chaud c'est physique oui, hein. Bon là, le projet ça va être euh, d'attacher la corde pour que la grue elle arrête de bouger. Ok let's go. Il n'y a plus de temps à perdre là parce que ça fait longtemps qu'on est en train de faire euh, des bails sur cette grue. Je pense que les flics ils vont être appelés. Il faut absolument qu'on saute avant qu'ils qu nous stoppent. Ok là et bien. On va sauter là. Il va falloir qu'on fasse gaffe aussi. A pas se faire prendre dans le barrage, parce qu'il y a de la puissance. C'est une sacrée mission les gars. Ah, ça a commencé à faire chauffer on est en équilibre au-dessus de 25 mètres c'est ma où on est les gars y'a pas de raison que ça merde, on est habitué à sauter de haut. C'est juste que voilà à chaque fois ça met un petit peu la pression mais faut être full focus, bien se gainer à l'arrivée et y a pas de raison que ça le passe pas. Là y a Mathieu qui se prépare, il va ouvrir le bal comme d'hab et puis bah je vais le suivre. Tu Let's go, c'est à mon tour What the fuck, c'est énorme en vrai, c'est abusé Oh, c'est effrayant! Putain, c'est mon tour là, tu viens me dire? C'est clairement ah ouais. un des meilleurs soubresauts que ah, j'ai fait. Pareil. Bon, là, c'est vraiment chaud. Je regarde si je le fais, mais putain, c'est immense. Là, Jérémy, il a très très peur. C'est normal, c'est 25 mètres. S'il voit qu'il ne sent pas, on va pas le forcer. C'est clairement, il faut s'écouter, entre potes, parce qu'on est en groupe, qu'on va dire « Allez, Jérémie, allez Jérémie. Et ça, faut de l'apprécier chez vous, les gars. aussi. Ah, je vais, je vais casser quelque chose 25 mètres pour commencer la journée, c'est déjà énorme, en fait. C'est ça qui fait pas déjà, je pense. Vas-y oh, oh non, je peux pas, je peux pas Putain Jérémy je le sens pas. En vrai c'est une sage décision. Comme ça, tu fais pas peur. En tout cas c'était un putain de moment. Il y a genre deux ans on a sauté une grille avec nous. À Rennes Et là on remet le couvert ici. Dans le... Ah là là, ça fait plaisir les gars Bon bah voilà, c'est terminé. Voilà une bonne chose de faite Un truc de plus sur la liste qu'on a coché. Ça fait bien plaisir. On a mis tout un mécanisme pour la mettre bien au-dessus de l'eau. Mais ça a marché. Ça régale de fou. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous à la chaîne parce que nous on a des projets comme ça pour toutes les semaines en fait, on s'est lancé à 100% là-dedans. Donc voilà, si vous découvrez la chaîne maintenant, il bah y a une vidéo tous les dimanches. Bon les gars c'est la fin de cette vidéo on espère que vous kiffez en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures sur YouTube et ça ça fait bien plaisir On aura l'occasion de se rencontrer parce que nous cet été on va faire un grand tour de France où on va créer des espèces de gros rassemblements pour faire du parcours pour se rencontrer dans les plus grandes villes de France Et on se calquera un petit peu sur l'émission j'irai dormir chez vous C'est pour ça que ça s'appellera J'irai tracer chez vous Donc voilà on a hâte de vous rencontrer cet été Sinon on sort une nouvelle coël de fringues On en parlait au début de la vidéo Mais voilà il y aura des t-shirts et des maillots de bain donc voilà, si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas, ce sera sur notre suite le lien est dans la description on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Ciao